Là, là ça commence à tourner. Mais vous pouvez partir pour On est d'accord que là à l'écran j'ai ESTB et là j'ai rien du tout. C'est bizarre, hein euh, Oui, c'est normal. C'est normal, on hein, met très bien. Est bon. est bon. <rire> en fait, non mais c'est bon, hein. on, va, on va se la jouer quand même. On est en voilà, on est en live. <rire> <C> est... <rire> Bonjour à tous et donc bienvenue pour cette présentation des formations de, de l'ESTBB. Donc en fait nous allons vous faire une présentation pendant 40 minutes et puis ensuite nous répondrons à vos questions. Et donc la présentation je vais la faire, donc, je suis Isabelle Hardy, la directrice de l'école. Et puis eh bien, il y a également des étudiants qui vont se présenter et qui seront à à mon côté pour répondre à vos questions. Donc, je vais vous présenter. Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Florian Favier. Je suis en troisième année de la licence Sciences de la Vie et Humanité. Euh, bonjour, euh, je m'appelle Jade Coulon et moi, je suis en deuxième année de la formation assistant ingénieur. Bonjour à tous, euh, je m'appelle Ambre Burati et je suis en troisième année de la formation assistant ingénieur. Bonjour à tous, je m'appelle Marina Golias et je suis aussi en troisième année de licence Sciences de la Vie et Humanité. Voilà, merci. Donc maintenant, on va procéder à la, à la présentation. Je vais enlever mon masque, ça sera plus confortable pour vous parler. Et voilà, Et comme les jeunes sont partis s'asseoir, on respecte bien les conditions sanitaires. Donc, euh, le, mes propos vont se découper en quatre parties. En fait, je vais vous parler très rapidement de notre école qu'est-ce que c'est qu'étudier à l'ESTBB, les formations, euh, comment se fait l'admission, et puis ensuite euh, eh bien avec euh, nos étudiants, euh, ils vous parleront de la vie étudiante du campus et puis nous répondrons à, à vos questions. Alors, euh, l'ESTBB, c'est une formation de l'Université catholique de Lyon. Nous sommes basés donc sur le campus de Saint-Paul. C'est une école du pôle sciences qui existe depuis 1952, qui accueille environ un, 700 étudiants et qui, hein, bien entendu, de, par euh, bien son ancienneté, un certain nombre d'anciens et qui est dans un pôle science. Euh, et donc, euh, à ce titre, en fait, euh, nous, euh, ensemble, nous avons une démarche qualité. Nous sommes certifiés ISO depuis maintenant quelques années. Alors, en bas à droite, vous voyez, nous sommes rattachés, je vous l'ai dit, à, à, à la Cato, hein, pour parler familièrement, l'Université catholique de Lyon. Est, cette université, c'est important de comprendre que c'est ce qu'on appelle un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Voilà. Intérêt général, c'est-à-dire que notre objectif est bien d'accompagner le jeune à la fois dans son apprentissage, l'apprentissage de son, de son métier, mais aussi bien dans, dans l'apprentissage de, de toutes les autres composantes et pas simplement l'aspect professionnel. Et on aura le temps de, de le détailler dans, dans quelques minutes. Alors, euh, notre école est sur deux campus, le campus principal eh c'est celui où je suis actuellement pour vous parler. Donc c'est le campus Saint-Paul qui est à côté de la gare de Pérache, au bout de la presqu'île, entre le Rhône et la Saône pour euh, les, ceux qui connaissent un peu notre, notre ville. Et puis nous avons un deuxième campus, beaucoup plus petit, où, sur lequel nous avons une formation qui est hébergée, c'est à Nîmes, le campus d'Alzon, voilà. Euh, le campus de Saint-Paul est un campus relativement récent, puisque nous sommes installés sur euh, le campus depuis 2015. Et, alors, euh, notre école, euh, c'est des formations, et c'est l'objet de, de, de mon propos aujourd'hui, en fait, les formations euh, plus précisément donc, un, qui, euh, qui sont accessibles pour vous après un baccalauréat, mais... Bien entendu, en fait, nous sommes dans un écosystème, dans une université, et nous avons aussi attaché, adossé à nos formations, en fait, des, de la recherche, hein, des équipes de recherche, et notamment, eh bien, une qui est en position centrale, qui travaille sur le virus de l'hépatite B en, et, et le cancer du foie. Et ça, c'est en relation avec un historique qui est cher à qui et que nous travaillons depuis plus d'une quinzaine d'années, euh, sur, euh, avec des problématiques aussi euh, avec des pays moins favorisés que les nôtres, en, en Afrique de l'Ouest, en Haïti. Les, des sujets qui sont autour eh bien sont les sujets euh, historiques, euh, tels que l'écophysiologie, l'adaptation à l'épigénétique, et puis un sujet également lié à une formation qui existe depuis sept ans, euh, la licence sciences de la vie et humanité autour des, des enjeux éthiques, des sciences et, et des technologies. Alors, étudier à l'ESTBB, qu'est-ce que cela signifie Cela signifie qu'on va mettre, mettre en œuvre un, un certain nombre de, de méthodes pédagogiques euh, qui vont euh, permettre de, bien de, de faire grandir nos étudiants hein, et d'être aussi euh, relativement adaptables aux, aux contextes divers et variés. Donc, euh, nous proposons un accompagnement individuel, alors euh, qui est plus ou moins accentué, bien, su suivant les, les besoins de, du jeune, hein, en fait. Donc, ça peut être sous la forme de tutorat, sous la forme d'entraide de, de, entre les étudiants, sous la forme d'un renforcement, à un moment donné, euh, dans pour des, des domaines s'il y a besoin euh, voilà ça peut être aussi des mises en situation plus fréquentes, enfin un tas d'outils euh, que nous mettons à, à disposition en fait, de la formation ou au plus, au plus précisément d'un groupe de, de jeunes donc euh, c'est également en fait le fait que lorsque l'on arrive de, du lycée et eh bien euh, en fait on, on va avoir euh, la première année notamment euh, sur le premier semestre euh, tout un tas aussi de de domaines, d'attention, pour euh, mettre en place progressivement, en fait, et euh, arriver plutôt à un, un régime de croisière sur ce qu'on attend à partir du, du deuxième semestre de la première année. Donc, euh, des, les outils sont, sont apportés euh, progressivement, hein, en fait, pour euh, que le, le passage de, bah, du lycée à l'école euh, dans l'université se fasse euh, bah, de manière... Euh, euh, adouci, si je puis dire, mais en tous les cas, qu'on embarque le plus possible euh, tous les jeunes, puisque c'est bien notre objectif. Alors, nous avons également euh, des, des méthodes pédagogiques qui sont euh, variées, qui peuvent être soit donc de l'enseignement avec euh, de l'enseignement de la théorie, euh, des cours inversés bon, à, à moindre degré, et puis tout ce qui est euh, l'apprentissage euh, euh, par la pratique. Et pour certaines formations, pas pour toutes, la possibilité d'avoir en fait une alternance entre eh bien, la période à l'école et euh, la période en entreprise, euh, soit sous la forme de stage, mais également sous la forme de ce qu'on appelle les, des contrats, euh, des contrats d'apprentissage. Donc, ça, c'est possible pour en fin de cursus pour les managers en biotech, euh, en biotechnologie et puis pour les assistants ingénieurs. Une autre caractéristique, donc c'est, là aussi, ça va être euh, à moduler suivant les formations, hein, bien entendu, c'est. Euh la mise en situation professionnelle, c'est-à-dire bon bah familialement, ce que vous connaissez un peu sur sur DTP. Alors DTP, eh bien finalement c'est qu'est-ce que c'est ATP C'est c'est une simulation de ce qui va se passer un peu dans la vie dans la vie active hein, où on va au départ et eh bien montrer comment et apprendre la, ré, la répétition, mais c'est pas simplement ça. C'est au fur et à mesure aussi euh, la prise de responsabilité, euh, <coughs> la prise d'initiative, le fait que on soit capable d'avoir un esprit critique sur ce que l'on a fait, c'est aussi faire des erreurs, hein, parce qu'en en fait, euh, ben, je suis intimement persuadée qu'on apprend beaucoup euh, de, de ces erreurs, donc euh, de rebondir dessus pour corriger, etc. Hein. Euh, c'est également, en fait, euh, là aussi, dans différents parcours, et, et ça vient en, ça peut venir dès la deuxième année ou en troisième année, ou, voire même en première année, euh, ce qu'on appelle, euh, ce qui est tourné vers l'entrepreneuriat. Euh, bon, il pas... Notre objectif, ce n'est pas que tous nos étudiants de notre école manquent leur start-up, hein, mais c'est simplement que aussi euh, là, à travers <rire> tous ces enseignements euh, qui commencent euh, en première année, euh, là, pas plus tard que la semaine dernière, il y avait euh, euh, les mini-entreprises avec une association qui s'appelle Entreprendre pour Apprendre. Sur une journée, on est mis dans un contexte avec euh, d'autres jeunes qui viennent d'autres structures, et puis... Eh bien, on soumet une idée et à partir de cette idée, eh bien, on doit trouver euh, des solutions pour résoudre une problématique. Et donc, eh c'est l'occasion euh, de se confronter à la différence, d'apporter des outils pour savoir comment on va gérer un projet. Et puis, au fur et à mesure des années, eh bien, on, a, on introduira, euh, ok, d'accord, vous avez l'idée, eh euh, la solution maintenant en technique, eh bien, elle doit répondre... Euh, d'énormes qualités, elle va répondre <coughs> « et si vous voulez la mettre en œuvre, vous allez devoir embaucher ». Donc c'est aussi l'occasion, à travers toutes ces modalités, d'aborder euh, ben, pas les matières qui sont notre cœur de métier, qui est euh, la, bio, la biotech et la biologie, mais aussi euh, bien de de montrer ce qui est très très important, de comprendre ce qui est la propriété intellectuelle, la propriété industrielle, de comprendre les aspects juridiques, les aspects marketing, etc. Et là, c'est pareil, ça va être décliné durant ces différentes années. Et puis, bon, bien entendu, quelque chose qui pour moi est essentiel et qui est très cher, c'est la partie internationale ayant passé une partie de, de ma vie dans d'autres pays, c'est clair que la richesse qu'apporte en fait le fait de de, de, de partir, de se confronter là aussi à, à, à, à, à un autre monde, en fait, dans toute sa grandeur, euh, avec tout ce que les, les surprises, euh, c'est important. Bon, alors, en ce moment, c'est clair qu'on est un, peu, un petit peu pénalisé, mais en tous les cas, depuis 20 ans, nos étudiants partent, partent beaucoup dans, dans le monde entier, euh, soit à l'occasion de stages ou à l'occasion de, de cursus assez type Erasmus. Voilà. Donc là, vous avez une photographie très sommaire des universités partenaires, des laboratoires partenaires. Donc, on a fait le choix, jusqu'à présent, de travailler avec des labos et des structures pour lesquelles l'anglais, en fait, était aussi la langue dominante, parce que, comme dans plein de domaines, en fait, la langue de travail, c'est l'anglais. Donc, l'international, c'est aussi l'occasion, en plus de tout ce que j'ai dit, de, de s'améliorer dans la future langue de travail. Voilà. Euh, donc, les formations. Alors maintenant, les formations, si on regarde euh, à travers ce, ce schéma, donc vous voyez qu'elles sont au nombre de trois, donc accessibles après un, un baccalauréat, un baccalauréat, alors maintenant, il ne faut plus le dire aussi, mais quand même ah, euh, plutôt scientifique, on va dire. Voilà, donc euh, vous voyez que vous avez euh, en haut ben, le fait qu'il faut effectivement avoir validé son baccalauréat, et puis sur votre gauche, eh bien, la durée des études, donc euh, nous avons euh, de gauche à droite pour vous, j'imagine, un, un diplôme donc, qui est assistant ingénieur, qui est notre diplôme historique, hein, qui est aussi un métier et qui conduit à un emploi après trois années. Un, un diplôme qui est euh, aussi notre, un titre RNCP, notre diplôme comme le précédent, qui conduit à un emploi après cinq années en restant les cinq années chez nous. Et puis euh, le, le troisième, une licence, euh, sciences de la vie avec euh, deux particularités qu'on aura l'occasion d'évoquer, humanité et puis une classe pour euh, intégrer les métiers de la santé, où là, eh bien, en fait, euh, après trois, euh, au bout de trois ans, euh, soit on décide de rester chez nous euh, si... Euh, tout est bien en harmonie avec les prérequis, le souhait du jeune, etc., ou alors de poursuivre les études, bien entendu, à l'extérieur, mais obligatoirement pour cette formation, il faut aussi se projeter sur un bac plus 5. Voilà. Donc, alors, la première assistant à ingénieur, donc, biologie, biochimie, biotech, alors, qu'est-ce que c'est C'est donc une certification professionnelle inscrite au RNCP. Vous avez tout le détail dont, si vous allez sur le site de France Compétences. C'est notre titre hein, qui euh, regroupe bien assistant ingénieur, biologie, biochimie, biotechnologie. Les trois domaines qui sont déjà fort euh, larges sont couverts. Donc, c'est un, un niveau euh, de licence. Hein, et euh, avec ce, cette formation en trois années, qui euh, demande en fait un investissement fort, hein, parce qu'on va demander aux jeunes une présence active importante, euh, et bien vous obtenez un, un autre type de niveau euh, 6, et euh, vous avez acquis l'ensemble des, des fondamentaux si scientifiques liés aux, aux sciences du vivant d'une part, et euh, par ailleurs, ce qui est très important, c'est que vous êtes aussi apte à travailler, donc en fait on vous certifie un certain nombre de compétences. Voilà. Ensuite, bon, la, le, la possibilité pour euh, ce, ce titre d'avoir, suivant bon, certains prérequis, hein, au bout des deux ans, euh, la possibilité d'avoir un, un double diplôme parce que nous avons euh, au, à l'heure actuelle une convention avec euh, le Conservatoire national des arts et métiers euh, qui permet euh, donc une inscription, euh, d'avoir une, une licence en biologie et biotechnologie pour ceux qui le souhaitent. Il y a Absolument euh, aucune euh, obligation. Donc, je vous ai dit, formation euh, donc de niveau universitaire, professionnalisante. Donc c est, c est, ce mot, euh, qu'est-ce qu'il signifie Au bout de trois ans, on certifie des compétences, un savoir-faire, un savoir-être qui prépare à euh, ce métier. Donc dans le domaine de que sont toute la, toute la biologie et plus particulièrement ce qu'on appelle la biologie industrielle, que ce soit de la R&D jusqu'à la production et les domaines de biotech de l'ensemble des, des couleurs liées à la santé humaine, santé animale, santé des plantes. Euh, le monde marin, la cosméto, et euh, également, euh, je pense que j'en ai oublié peut-être, voilà. Et donc, <rire> une garantie d'avoir une insertion professionnelle à la sortie. Donc, alors bien sûr, je vais trop vite avec mes diapos, moi, il y avait une petite photo. Alors, le déroulement du cursus, là vous avez un schéma assez simple qui vous montre que, donc, euh, ici, nous sommes organisés bien plutôt euh, en semestre, mais ce qui montre surtout ce schéma-là, c'est qu'en fait, les premiers 19 mois, finalement, donc euh, la première année et puis le, et le, et une bonne partie de la deuxième année, ça se passe à l'école hein, et que la partie, euh, la première expérience euh, professionnelle à travers le stage, elle se passe à partir de la mi-mai de la deuxième année, en fait. Hein. On, a, on considère en fait, euh, bien... Pour être opérationnel et avoir déjà l'aptitude à réaliser un stage suffisamment long, à quatre mois, eh bien, il faut bien ces 19 mois ici chez nous d'apprentissage, alors qu'ils ne sont pas simplement théoriques, mais où, par exemple, on passe beaucoup de temps aussi au laboratoire d'enseignement. En troisième année, eh bien, la, le, le stage de fin d'études, lui, est un petit peu plus long, hein, il est entre cinq et six mois, hein, et donc, ce qui veut dire que sur les trois années, il y a minimum neuf mois euh, de stage dans deux lieux possibles, avec le fait, la possibilité de les faire en France ou à, à l'étranger. Lorsqu'on choisit donc le, le cursus euh, alternance, c'est sur la troisième année où là, à ce moment-là, on va avoir euh, bien des périodes qui sont, vous voyez, assez rythmées à l'école et en entreprise. Hein. Euh, les couleurs euh, rouges étant euh, à l'ESTBB et puis le blanc étant euh, en entreprise. Et là, c'est pour le moment, hein, uniquement sur la troisième année, à voir si dans l'avenir, on peut aussi remonter un petit peu sur le début de la deuxième année. Et ce que je vous disais, bon, qui est marqué ici aussi, ouais, l'international, c'est à ce moment-là le faire partir pour son semestre, ton, enfin, au semestre 6, mais ça peut être également, c'est peu marqué ici, mais on peut aussi faire son stage de deuxième année à l'international. On est relativement, enfin, nous ce que l'on veut, je ne vais pas dire on est relativement peu exigeant, parce que ce ne serait pas bien, mais en fait, ce qui est important pour nous, c'est que, euh, le jeune, il part il part en confiance. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va travailler ces projets de stage, ces projets d'international, très, très en amont. Hein. Alors, euh, des fois, euh, même, euh, ça peut paraître un peu saugrenu, mais pas un an en avance, mais presque, hein, pour, euh, pour travailler, et on a aussi le droit de changer d'avis, en fait. Bon, après, il faut que ça soit motivé, mais il faut vraiment, en fait, que, que ces projets de partir à l'international, même si c'est plus comme il y a 20 ans, quand on a démarré, en fait, ça soit quelque chose qui soit euh, une vraie réussite. Et je peux vous garantir qu'en qu 20 ans, puisque moi, quand je, je suis arrivée ici, c'était pour justement développer ces, la partie internationale, notamment, euh, eh bien, on a eu, mais euh, les, les échecs se comptent sur le doigt d'une main, en fait. Hein, voilà. Donc, euh, c'est vraiment, en fait, euh, fabuleux de pouvoir euh, partir. Alors, euh, qu'est-ce que je fais euh, Voilà. Donc, l'alternance possible, on en a... Parler, les semestres des tunnels internationales, on en a parlé. Donc l'insertion professionnelle, je vous ai dit qu'elle était très rapide à la sortie. Hein, donc euh, ça c'est les chiffres de, de l'année dernière. Euh, au moment où les jeunes viennent soutenir, eh bien, presque un jeune sur deux avait déjà un poste, 30% de plus après trois mois et 15% de plus après, après six mois. Euh, donc, euh, et beaucoup sont embauchés bon, dans notre réseau, mais on espère aussi qu'ils qu étendent le réseau et le, le, le salaire est entre 22 et 25 000 euros pour un premier poste. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir pour ce profil, c'est euh, de se dire que aimer la bio, ça, ça paraît quand même évident, qu'en fait, euh, eh bien, vous êtes quelqu'un qui aimait apprendre. Euh, avec euh, la partie de mise en situation hein, comme de mettre euh, en fait euh, bien les mains euh, comme, voilà, euh, de travailler, de mettre les mains à la pâte. et parce que en fait il faut euh, euh, l'expérimentation est, est très importante dans cette formation en deuxième année c'est la moitié du temps qui est passé dans les laboratoires d'enseignement après bah, bien entendu euh, tout au bout de la chaîne, euh, de toute façon tout ce qu'on fait, hein, qu'on soit en recherche en développement, en industrie. Euh, c'est à un moment donné pour trouver des solutions, euh, soit c'est des solutions de machines dans lesquelles il y a de la bio, soit c'est des solutions thérapeutiques, soit c'est euh, euh, des, des, des concepts liés à la recherche, c'est en fait pour notre santé, quelque part. Donc euh, bah, autant vous dire que euh, c'est vrai que tout au long de la chaîne, on a intérêt à être très curieux, très minutieux, très rigoureux. Voilà. Et après, ben, ces études, c'est au moment où, où, vous, où vous faites ce choix-là, c'est vous projeter sur trois ans et vous dire, ben, « Moi, j'ai plutôt envie de travailler et de m'insérer après, après trois ans. » Donc, qu'est-ce que va vous apporter ben, le, la formation hein, d'assistant ingénieur Je vous l'ai dit, c'est euh, le fait que ce soit une formation qui couvre la, bio, la biochimie, la biotechno. Donc, c'est euh, une formation avec un socle solide mais comme c'est ancré sur l'expertise technique et que ce n'est pas simplement pour illustrer, et bien vous avez aussi, euh, bien ça c'est très apprécié par les entreprises, le fait d'avoir acquis ces mois de stage mais qui sont des vrais mois d'expérience puisque nous après on reformule ça en termes de compétences acquises, les débouchés qui sont relativement variés euh, et on pourra l'évoquer euh, plus tard, les, les nombreux domaines de la biologie et euh, éventuellement donc un double diplôme. Voilà. Ça, c'est pour la première formation, parce que le temps passe vite. Donc, il faut que je m'appelle à la deuxième formation, qui est la licence Sciences de la vie et humanité. Donc, qui est un, ce qu'on appelle un, un DNL, un diplôme national de, de licence. Donc, euh, euh, classique, avec le cahier des charges assez classique, c'est-à-dire qu'il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment se projeter à Bac 5 pour voir le métier. Alors, ce qui est un peu moins classique, c'est que, en fait, nous proposons dans cette licence une mineure que l'on appelle humanité. Qu'est-ce que cela signifie Ça veut dire que pendant trois ans, en fait, les jeunes vont pouvoir, à travers des, des unités d'enseignement, qui sont relativement calibrées. Hein, en gros, c'est 50 heures par semestre, Donc, euh, sur les trois ans, ça fait euh, 300 heures avec euh, des domaines qui évolue assez peu, mais où en fait on va poser les questions philosophiques, sociaux, sociologiques, anthropologiques, les questions que pose la bio. Donc aussi bien bon, des questions de société, les questions liées à, à tout ce qui est la transmission de vie, les questions liées à l'écologie, des questions liées à ce que c'est que ben, savoir plutôt que croire. Enfin bon, de nombreux sujets sont abordés pendant euh, ces trois années. Donc ça, c'est vraiment en fait ce qui nous, ce qui fait que cette licence, elle nous est propre. Hein. Et puis la deuxième chose, c'est bon, au fait, depuis cette année, le fait que l'on ouvre à des jeunes qui veulent ensuite se destiner aux études de santé. Voilà. Donc là, l'objectif, ça va être d'acquérir des savoirs théoriques, bien entendu. C'est une licence de sciences de la vie. Hein. Donc la majeure, c'est bien les sciences biologiques d'avoir, d'acquérir la démarche, la méthodologie scientifique, et puis également, en plus, donc eh d'acquérir la méthodologie et la réflexion sur, finalement, les enjeux que posent les enjeux du vivant, et de préparer sa poursuite d'études. Voilà. Donc, ben, je l'ai dit, les modules d'humanité, euh, les éléments de réflexion avec euh, le, le fait que nous ayons euh, différents euh, enseignants donc, qui viennent des autres pôles justement de, de notre université. Donc, ce, ce croisement euh, qui est proposé, hein, en fait, c'est ce qui fait eh l'originalité et la richesse de, de cette formation avec euh, des approches alors, qui sont plus ou moins étendues euh, suivant les années et le contexte des sorties, des approches artistiques, etc. Donc je pense que cette année, peut-être qu'il y a eu un peu moins de, de ce genre d'approche parce qu'on voilà, a, on a un certain nombre de contraintes, mais euh, voilà, non, en tous les cas, c'est bien l'objectif des modules d'humanité. Le déroulement, il est simple. Là, les, les jeunes restent euh, sur notre site pendant les deux premières années. Et en fait, c'est au niveau de la troisième année qu'il y a deux parcours, entre guillemets, possibles, mais un parcours dit classique, où en début de troisième année, il y a un stage de huit semaines, enfin qui est obligatoire et qui va permettre de valider ou invalider en fait une idée de métier et qui est dans le cadre du projet professionnel pour pouvoir ensuite bien choisir sa poursuite d'études après la licence. Et puis, pour ceux qui euh, bien, veulent aller à l'international, euh, le, le fait que le dernier semestre de la licence là, va se passer à ce moment-là dans une autre université. Et euh, ces, ces modalités du de, de parcours international bah, sont travaillées euh, depuis euh, la, la deuxième année. Donc, semestre d'études possible, Voilà. Donc euh, depuis, euh, nous sommes en 2000. Euh, donc depuis septembre 2020, en fait, euh, notre licence est inclue en fait dans un, une démarche plus globale hein, que euh, vous connaissez. Euh, en, en, je pense, c'est en fait lié à la réforme des études de santé. Donc euh, maintenant, en fait, lorsque l'on veut faire des métiers tels que euh, la médecine, euh, euh, devenir sage-femme, euh, devenir dentiste, euh, pharmacien ou, ou kiné, en tous les cas c'est euh, ce dans quoi nous nous inscrivons, sauf kiné, hein, ce qui s'appelle MMOP, donc euh, médecine, maïeutique, odonto et euh, pharmacie, euh, et bien vous avez deux possibilités, soit vous faites ce qu'on appelle une licence FAS, et là à ce moment-là, eh ces licences sont proposées par les universités, qui disposent de facultés de médecine, de pharmacie, etc. Ce qui n'est pas notre cas à l'université, à Soit au travers de ce qu'on appelle une licence LAS. Voilà. Donc euh, LAS, c'est de dire donc licence accès euh, santé. Donc c'est ce que nous euh, propose depuis euh, cette année, c'est-à-dire que les jeunes suivent le parcours chez nous et puis euh, des modules un peu spécifiques hein, qui sont suivis par tous les étudiants euh, qui sont inclus dans ces licences LAS, donc il en existe euh, à Lyon, sauf en ma part, sept licences, euh, donc ça peut être de la chimie, de la physique, de l'informatique, euh, Alors, je pense qu'il y en a aussi en sciences humaines, et nous, donc la nôtre, eh bien, ils ont euh, un module qui, est qui représente un certain nombre de crédits, euh, dits crédits ECTS, et qu'ils suivent avec tous les autres, toutes les autres euh, licences, et euh, eh bien, en fonction après de, des notes, etc., eh bien, ils pourront euh, être euh, admis euh, en en études de santé dans l'université, euh, donc euh, pour nous, en, en l'occurrence, l'université euh, Claude Bernard, Ou si bien, ce n'est pas assez, pour la première chance, et eh bien il y a une, deux chance, une deuxième chance possible, hein, ça j'insiste bien, parce que j'entends très souvent que maintenant il n'y a plus qu'une chance, non, non, ce n'est pas du tout le cas, il reste, hein, c'est-à-dire qu'on continue son parcours, et toujours pareil, en fonction des... Bien entendu, de, de critères académiques, et eh bien on pourra euh, retenter euh, une deuxième fois, et puis euh, bah, espérons que ça passe ou sinon, eh bien on aura euh, acquis euh, sa licence. Donc l'avantage de, de ce système par rapport à l'ancien système, c'est qu'en en fait on pour un certain nombre d'étudiants, ils ne se retrouvent pas sans aucune formation si les études de santé n'ont pas été réussies. Donc ça, c'est une option que l'on peut choisir, qui est très bien expliquée sur Parcoursup. Alors... Donc maintenant que vous avez vu en fait euh, enfin, très largement comment était organisée cette licence, et eh bien les, les poursuites d'études, puisque là obligatoirement il y a des poursuites d'études, hein, eh ça peut être des masters divers et variés hein, liés aux sciences de la vie, liés aux, aux médicaments, à l'agroalimentaire, donc les études de santé, on en a parlé, des écoles d'ingénieurs, des écoles vétérinaires, d'autres masters plus larges, hein, puisque en fait cette licence ouvre au métier de au journalisme scientifique, euh, voilà, avec des options que l'on peut proposer dès la deuxième année pour un petit peu orienter son futur parcours professionnel. Et puis ça peut être aussi eh bien, de, de rester chez nous pour le diplôme de manager en biotechnologie si les spécialisations que l'on propose eh bien, sont en adéquation avec votre projet, tout simplement. Les secteurs d'activité, eh ils, euh, ils peuvent être assez identiques euh, à ce que l'on a vu euh, rapidement euh, avec l'autre diplôme, mais c'est effectivement l'aspect recherche, l'aspect euh, industrialisation, euh, l'aspect euh, soins, l'aspect santé, hein, tout simplement santé des hommes, santé des plantes, dans la mesure où euh, la partie... Euh, qui n'est pas lié au, au terrain, ou alors il faudra vraiment avoir une formation, une double formation, par exemple, la joie pour l'agronomie. Hein, certains ont, ont intégré des écoles d'ingé liées à l'agronomie, l'enseignement, la formation, le journalisme et la médiation scientifique. Le profil, aimer la biologie, euh, être là aussi curieux, être, avoir, euh, je, je dis toujours, bien voilà, euh, s'intéresser à. à en fait, avoir une, une curiosité intellectuelle et aimer les débats d'idées, en fait, et euh, la pluridisciplinarité étant euh, bien vécue aussi. Hein. En fait, c'est voilà, ce qui favorise vraiment, je pense, la réussite et l'épanouissement dans cette licence. Se projeter sur des études longues. Et là, euh, bon, la partie pratique, elle n'est euh, pas plus, pas moins que ce qu'il y a dans une licence classique. Donc, euh, euh, ben c'est en fait euh, tout ce qui est euh, l'apprentissage euh, par euh, le faire, c'est en fait une, man une manière d'illustrer la théorie. Hein, et bien entendu, il faut s'intéresser aux sciences du vivant, ça, ça paraît euh, évident. Ce qu'elle vous apporte, une capacité de réflexion, un socle dans le, le, le domaine des sciences du vivant, euh, une capacité, je pense, oui, de, de dialogue, d'écoute, avec d'autres disciplines, Déjà, puisqu'il y a eu un, une, première, une première initiation à d'autres registres de langage. Hein, on pas, voilà. Donc ça, c'est important. Le stage, donc, pour préparer les poursuites d'études. Et puis là aussi, bien, on essaye de... Mais ça, c'est une manière classique, hein, d'ouvrir à, à, à un nombre euh, certain de domaines de la biologie, donc aussi bien la biologie cellulaire, euh, de l'immunologie, de la biochimie, enfin voilà, qui sont assez, des secteurs assez larges. Le dernier diplôme donc, que l'on propose, hein, qui est accessible aussi à partir donc, de Parcoursup, est organisé euh, de, en trois tronçons, c'est manager en biotechnologie, donc un cycle préparatoire de deux ans, un tronc commun, et puis ensuite les spécialisations euh, qui sont euh, au nombre de 5 euh, lorsque tout euh, sera mis en place. Donc euh, c'est une certification professionnelle, là également les détails sont, vous, vous les retrouvez sur euh, le site de France Compétences. Donc on est sur un niveau ma master avec euh, donc des connaissances fortes et affirmées, euh, dans les fondamentaux scientifiques et pas uniquement les fondamentaux des sciences du vivant mais également dans le domaine de ce qu'on appelle les, les sciences de, de l'ingénieur et en allant donc jusque à la maîtrise des, des process. Euh, donc euh, suivant les spécialisations, euh, à l'heure actuelle nous avons trois doubles diplômes possibles avec euh, donc... Euh, L'Université Claude Bernard avec Sorbonne Université et puis le grade master avec notre école de management de l'Université catholique de Lyon. Donc là, l'objectif, c'est former un métier, mais on se positionne sur cinq années hein, et pour se préparer euh, plus rapidement hein, à des postes de responsabilité dans les industries euh, du vivant. Et avec euh, eh bien, quand même une coloration, une spécialisation sur la quatrième et la cinquième année, et une insertion professionnelle aussi au bout de cinq années. Voilà. Donc les spécialisations euh, qui existent euh, infectiologie, euh, les bioresources et data sont une deuxième spécialisation, donc un enjeu fort à l'heure actuelle, hein, qui tourne, qui touche tout, donc bio. Tout le monde voit ce que c'est, un vivant, et puis ressources, eh bien, ou familièrement on appelle ça les biobanques, hein, tout ce qui est euh, effectivement la science de, de, la de la conservation, de la transformation, du transfert euh, des, euh, des bioressources qui sont en fait le maillon essentiel pour pouvoir développer des solutions thérapeutiques. La transformation digitale et e santé donc là, pas besoin d'expliquer de, hein, tous les aspects numériques. Le bioprocédé, eh bien, voilà, on n'est pas enfin, simplement dans, dans, dans le début de chaîne où on va euh, chercher, expérimenter, euh, développer à l'échelle du laboratoire, mais ensuite, il s'agira de passer à de changer d'échelle et de euh, travailler sur euh, la fabrication euh, de solutions euh, qui répondent à au cahier des charges en termes de, de santé. Et puis, euh, la dernière spécialisation qui correspond au pilotage de l'innovation. Alors, le cursus, euh, il est assez simple. Les deux premières années se passent euh, à l'école, avec euh, à la fin de la première année, donc, un, un, une expérience, euh, une première expérience. Et là, l'objectif, c'est de... Euh, de travailler sur euh, la langue de travail de l'anglais, donc avec une expérience dans un pays anglophone. La deuxième année, une, une expérience courte, en fait, de, de deux mois. Et puis euh, ensuite, euh, la troisième année eh bien, peut être fait soit, pareil, sous la forme d'un statut dit classique ou à l'international où là, eh bien, il y aura une, enfin, il y a une possibilité de faire une partie de, de ces études dans une université partenaire et ensuite en quatrième et en cinquième année et eh bien le, le choix d'une des spécialisations que, qui auront été découvertes pendant cette troisième année et avec toujours un minimum à l'international qui, qui est de trois mois mais qui, qui peut être également plus important voilà euh, donc sur la quatrième année euh, actuellement, eh bien nous avons des parcours classiques ou des parcours en alternance. Et là, euh, bien sur ce qui est de l'existant, les rythmes de l'alternance vont varier en, en fonction des, euh, des spécialisations. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, dans notre secteur, les, les, les alternances sont des alternances qui sont entre guillemets longues, c'est-à-dire que ce n'est pas un jour un jour, c'est plusieurs semaines en entreprise et puis euh, et, et également du temps plus long euh, chez nous. Donc l'insertion, elle est rapide après euh, le premier emploi. Hein, vous voyez, si vous avez euh, des cours donc, qui, doivent d être, euh, qui sont de, de nos derniers étudiants sortis, infectieux 55% à la sortie, 30% de plus après trois mois, 15% de plus après six mois. Et avec euh, la moitié de CDI et des salaires qui varient euh, de l'ordre de 4 à 5 kilos de plus assistant, entre 26 et 30%. Et pour les bioresources, ressources eh bien là, les deux mondes... Bon, après, on, on, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas non plus des, des cornes dans chaque spécialisation, avec 30 ou 40 étudiants. Hein, donc, euh, elles sont de l'ordre de 20 pour, par spécialisation. Donc, 80% à la sortie, 15% à 3 mois, et de nouveau 5 en plus, après 6 mois. Voilà. Et puis, le tâche de l'innovation, également euh, les chiffres. Pour les autres, c'est à venir. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire ce, ce cursus, qu'est-ce qu'il faut euh, Quel est le profil bon, La biologie, c'est la constante. Hein. Se préparer euh, à faire des études plus longues, avoir euh, et, et se préparer, se projeter, projeter sur des postes à responsabilité. Euh, le secteur des industries de, du vivant est vaste. Vous aurez un, un, un exposé à la suite qui vous détaillera tout ça. Être à l'aise pour apprendre par la théorie et avec euh, surtout, eh bien, dans les deux premières années, euh, j'insiste, hein, les sciences du vivant... Euh, sont effectivement le domaine dans lequel vous allez exercer, mais elles demandent aussi d'avoir une très bonne maîtrise de ce qu'on appelle des sciences de l'ingénieur, donc être aussi à l'aise dans ces secteurs-là et aimer apprendre par la théorie. Voilà. Donc ce qu'apporte une expertise avec des soft skills, des, ce qu'on appelle donc, les compétences de savoir-être qui sont importantes, puisque finalement c'est aussi le, le troisième tiers du parcours, hein. c'est vrai que je l'ai peu évoqué, euh, la spécialisation, eh bien, que, qui est le, le plus qui est apporté pendant les deux dernières années. Un double diplôme pour certains et le socle des sciences de l'ingénieur. Voilà. Alors, est-ce que je respecte mon timing Les prérequis pour... Euh, euh, en fait, euh, pouvoir des candidater et puis ensuite euh, être euh, admis chez nous, c'est là dans le cadre de, donc, du nouveau bac. Alors, c'est d'avoir euh, des spécialités scientifiques. Hein, et pour le moment, on a, on a dit deux spécialités en première, scientifiques parmi maths, physique, chimie, numérique, sciences de l'ingénieur euh, au moins une spécialité scientifique euh, euh, en terminale. Euh, voilà, et puis d'autres qui sont conseillés tels que les Humanités, l'anglais, pour manager et licence, et bachelor, euh, également, euh, l'anglais. Voilà, vous retrouvez de toute façon tout cela, avec plus de détails sur euh, notre site internet, et également, euh, je pense, sur le site de Parcoursup. Alors, euh, on vous conseille de... Vous pouvez pré-candidater sur notre site, euh, mais voilà, c'est vraiment pour que, finalement, vous vous puissiez suivre un petit peu plus ce qui se passe par rapport à Parcoursup, mais ce qui fait foi, c'est Parcoursup, hein, et vous disposez encore jusqu'au 11 mars pour, entre guillemets, je dis toujours, remplir votre panier. Et puis après, après le 11 mars, jusqu'au 8 avril, là, il faudra décider, je garde, je garde pas, ou en tous les cas, pour bien compléter et bien respecter ce qui est demandé euh, par euh, toutes les candidatures que vous ferez pour, pour, pour qu'elles soient ensuite examinées par nos commissions. Voilà. Les frais de scolarité, c'est un tarif, euh, donc euh, on a mis en place ce qu'on appelle le caution familial. Voilà. Donc euh, là, des éléments sont aussi sur notre site internet. Et ensuite, euh, nous avons des bourses, de l'enseignement supérieur pour certains, et puis les bourses qui sont propres à nous, et euh, la possibilité donc, dans le cadre de l'apprentissage d'avoir des financements complémentaires. Et maintenant, je pense qu'avant de terminer, voilà quelques mots sur la vie étudiante. Donc, je vais demander à, aux jeunes de nous rejoindre, pour qu'ils vous disent euh, enfin, comment <rire> ils ont vécu euh, avant la COVID, leur vie étudiante. Euh, voilà, donc... Euh, alors, sur cette diapositive, euh, et je leur laisserai la parole après, et eh bien là, vous avez la photo du site avec nos labos d'enseignement. J'en ai peu parlé, c'est un petit 2000 carrés de laboratoire, une bibliothèque universitaire de 400 places, euh, une cafétéria, là, qui est quand même moins grande, et puis une salle de sport qui est agréable, mais dans laquelle on ne peut pas quand même jouer au basket, ou, hein, mais en tous les cas, elle se prête à un certain nombre de sports euh, au sixième étage du bâtiment. Alors, les associations étudiantes, et là, je ne sais pas qui veut parler. Qu'est-ce qui veut parler Non <rire> Je vous prends le cours, c'est ça bon, Après, niveau associations étudiantes, il y en a pas mal quand même oui. qui sont proposés. Donc, il euh, y a des choix, rien que pour le sport, je sais qu'il y a beaucoup de, de sports euh, qui sont... Euh, y a par, par exemple, la musculation. Moi, j'avais pris la musculation, donc... Donc, il y a la salle de sport à 6 e étage. Après, il y a des sports aussi qui sont proposés. Genre il y a Badminton, il enfin, y a l'escalade. Ce n'est pas forcément sur le site, même, mais euh, c'est sur d'autres universités. Et vos euh, associations étudiantes, il y en a aussi beaucoup. Euh, ça peut être des formations humaines, il y a pas mal de choses qui sont proposées. Il y a des associations aussi euh, bah, solitaires. Euh, moi, par exemple, je fais partie de la FED, qui est une association qui vient en aide à des jeunes euh, défavorisés. Et euh, bah, c'est très gratifiant et ça permet euh, de se responsabiliser. Donc euh, c'est des opportunités auxquelles on ne pense pas forcément et qui sont proposées par euh, l'école et qui nous poussent euh, donc, euh, à grandir et à s'occuper des autres. Voilà, et puis euh, donc, là on a aussi une Propre à l'école scientifique solidaire, on a peu évoqué, mais euh, c'est une association qui travaille avec Madagascar et, euh, dans le domaine de la santé primaire et dans le domaine de, du développement durable. Donc euh, euh, des équipes sont parties. Euh, en, 2000, euh, en 2019, puisque en 2020, ça n'a pas été possible, mais en fait, on travaille toujours à distance avec ces associations. Donc, la vie étudiante, là, ben, effectivement, comme vous l'avez dit, la fête de la science, auxquelles les jeunes peuvent participer, et puis euh, différents, donc les activités sportives, comme vous l'avez dit. Voilà. Donc, euh, je pense que là, on va partir à la deuxième partie, hein, c'est ça? Et euh, en fait, pour terminer, vous nous retrouvez si vous le souhaitez sur des lives qui seront proposés en soirée, en fait, pour chacune des formations. Voilà. Donc moi, je vais arrêter la présentation. C'est ça. Voilà. Et puis on va. Bah, ça ne s'arrête pas. Et on passe aux questions. Alors, c'est moi qui dis les questions, là, c'est ça Donc, il y a une première question qui est « Retrouvez-nous lors des lives ». Ok, d'accord. Donc, les principaux critères de sélection pour les formations de Bachelor. Euh, alors, alors, les principaux critères. Euh, donc, déjà, ce que je peux dire, c'est que ces principaux critères, vous allez les retrouver dans le détail. Euh, sur le site de Parcoursup. Hein. Mais euh, quels sont-ils Eh bien, ça va être les résultats académiques de vos deux années, donc de, de première et de terminale. Euh, on va regarder également, euh, il y aura une, comment dirais-je, une fiche qui est proposée donc par euh, votre conseil, je ne sais plus comment ça s'appelle, conseil de classe. Et puis ensuite, eh bien, vous, on vous demande de composer un petit dossier, euh, généralement c'est euh, une lettre, euh, et une lettre de candidature et puis euh, alors je ne sais plus comment ça s'appelle hein, suivant les années ça varie une sorte de CV voilà c'est à partir de là euh, que la, les, nos commissions en fait regarderont vos dossiers euh, et les critères et eh bien je les ai un peu égrenés tout au long hein, puisque on est d'une école scientifique donc on va regarder les aspects scientifiques euh, sur vos candidatures, mais euh, j'ai également dit que l'aspect linguistique était important pour certains, euh, le fait de pouvoir euh, dialoguer avec d'autres, et donc euh, bah, finalement d'avoir une aisance à l'écrit et à l'oral, euh, c'est important, donc voilà. Mais après, dans le détail, vous, vous retrouverez tout cela euh, sur Parcoursup. Alors, ensuite, euh, comment je fais, moi, je descends, là, les questions, c'est ça Est-ce qu'il y a des questions bon. Euh, pardon Et alors, allons-y. Ah, c'est là. Alors, vous êtes là, c'est bien. Donc, quels sont les principaux critères Sans la vue, prenez-vous des personnes en reprise d'études dans la formation d'assistants que vous proposez euh, Oui, c'est possible, tout à fait. Ça va dépendre, effectivement. Donc, là. Il faut, euh, il faut en fait euh, envoyer un dossier, donc les dossiers, euh, ce qu'on appelle euh, un peu particuliers, hein, eh bien, euh, sont soit télécha téléchargés sur notre euh, site internet, euh, soit, euh, ben, en fait, euh, si c'est possible pour vous, vous reprenez sur Parcoursup, puisque le principe de Parcoursup, c'est bien, et là, il me semble que j'avais vu une question aussi, c'est euh, en fait d'intégrer tous les jeunes, qui sont en première année hein, qui vont se réinscrire en première année donc il ne faut pas hésiter à aller sur Parcoursup donc ensuite alors ben, allez je vais vous faire. Alors, on va redescendre pour les questions qu'est-ce qu'on a, bonjour, quels sont les résultats attendus pour intégrer une licence ou un bachelor de l'ESTVB alors la licence ou le bachelor il y a des très bons résultats ensuite nous euh, on va, on va on, comme je vous l'ai dit on a euh, quelque part une, une sorte de d'algorithme hein. voilà et c'est pas du tout un mot tabou et, euh, et en fait euh, et bien finalement il faut avoir euh, idéalement entre euh, 11 de moyenne voilà c'est ce qui est euh, attendu pour euh, le minimum sur euh, l'ensemble des, des domaines donc avec les critères qui étaient appliqués jusqu'à présent étaient euh, ceux du baccalauréat donc c'est vrai que là on est un peu dans des changements mais nous il n'est pas il n'est pas prévu que l'on change nos, nos, nos critères d'admission. Peut-on intégrer l'école en 4 ans pour le master SP en infectiologie euh, alors là, Je ne comprends pas trop la question. En 4 années, ça veut dire qu'à ce moment-là, eh il y a une admission parallèle là euh, sur les managers en biotechnologie en deuxième année. Donc oui, c'est possible avec un, un dossier euh, qui est à télécharger. Alors, il n'y a pas de questions pour vous Parcoursup pour les terminales uniquement Alors, à votre avis ah, de, de, de, de Parcoursup, euh, bah, notamment en première année, euh, si on veut se réorienter. Euh, moi, je sais que bah, typiquement dans ma promotion, il y a plusieurs élèves euh, venant de, de PASSES ou d'autres formations et, qui se sont réorientés et qui sont passés par Parcoursup. Voilà, merci. Alors, est-il possible de faire les trois années de licence assistant ingénieur, puis ensuite de continuer de dire, pour finir hein. Bon, alors, donc là, si vous avez bien regardé le, le schéma que je vous ai donné, montré tout à l'heure, effectivement, vous avez vu qu'il y avait des petites flèches. Donc, c'est bien qu'il y a des passerelles possibles. Hein, je dis, et je dis toujours que c'est des passerelles et pas des ponts. D'accord Donc, ça veut dire que euh, eh bien, euh, il faut avoir euh, voilà, les résultats académiques qui sont vraiment très bons, hein, et puis aussi un projet sérieux pour pouvoir intégrer le manager. Mais donc c'est possible. Mais ensuite, c'est pas la totalité de la promotion, ça c'est clair. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a tata, tata, expliquer l'importance de l'anglais. Ah ben là, je vais vous laisser parler sur l'anglais. Est-ce que c'est important, d'après l'anglais oh bah, Oui, l'anglais, c'est... Donc tout ce qui est scientifique, de toute façon, ça va être très important, tout ce qui est communication, euh, beaucoup d'articles en anglais, mmh. même dans, dans nous, euh, le travail des projets qu'on a à faire, il y a beaucoup d'articles qu'on doit qu doit lire en anglais pour pouvoir rédiger d'autres euh, rapports, d'autres dossiers. Oui, surtout vocabulaire scientifique qui est très anglais, etc. Mmh. Donc ça veut dire que, effectivement, pendant, euh, pendant 3 ans, pendant 5 ans, eh bien, vous allez avoir des cours d'anglais voilà. Euh, qui sont, alors je pense que c'est de l'ordre de 20 heures euh, par semestre. Euh, donc ce n'est pas, pas énorme, finalement c'est quand même moins qu'au lycée, mais vous êtes censé avoir acquis euh, un niveau théoriquement B2, hein, quand on passe son bac, sauf erreur. Euh, bon, bah, après on sait que voilà ce n'est pas, pas toujours le cas. Donc nous, à l'heure actuelle, on n'a pas de, de barrage sur l'anglais à l'entrée. Par contre, la question, c'était est-ce qu'on en tient compte dans l'algorithme Oui, on en tient compte. Je, je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà. Après, ben, est le COEF n'est pas le COEF le plus important pour l'anglais, mais en tous les cas, ça, ça, ça fait partie euh, des, euh, des choses, que l'on, des matières que l'on regarde. Et, euh, et bien ensuite, pendant les trois années ou cinq années, et bien on accompagnera pour que chacun progresse. Et l'idée, c'est que vous... Euh, vous, vous tendiez, alors il n'y a pas encore une obligation, mais il va y avoir B2 pour manager en biotechnologie après le, le bac plus 5. Et pour les autres, en fait, eh bien, il y a une certification externe qui est proposée après les, les trois années. Et je pense qu'on a une exigence de, de B1 pour... pour pour assistant ingénieur, me semble-t-il. Voilà, mais euh, eh bien, tout cela est pris en compte dans le cursus, et donc il y a des cours d'anglais, des cours de biologie qui sont faits en anglais. Alors euh, voilà, Donc euh, qu'est-ce que vous avez comme cours qui est fait en anglais La virologie. Oui, la virologie, la, la, la génétique et aussi, euh, tout ce qui est cancérologie, c'est en anglais aussi. Euh, voilà, donc il y a, il y a un certain y a un nombre de matières. Ensuite, alors j'ai une question. Bonjour, combien d'heures par matière en bachelor ah, alors ça c'est quand même assez compliqué de répondre hein, parce que, euh, en fait, il y a des matières que vous allez avoir pendant les trois années et d'ailleurs presque toutes. La biologie cellulaire, on va commencer par, si je prends cet exemple-là par euh, bien, les bases en première année, ensuite en deuxième année ça va être repris avec, euh, alors ça porte pas exactement le même nom, mais un cours intermédiaire et puis de nouveau un cours euh, approfondi en troisième année. C'est la même chose pour la biochimie, on va d'abord étudier euh, les structures des molécules, euh, le métabolisme, etc. etc. Alors bon. La biochimie, il y en a beaucoup, je ne sais plus, mais euh, je pense qu'il y a bien plusieurs centaines, 200 heures au moins, 200. La chimie, il y en a énormément. La biologie cellulaire également. Voilà. Donc, euh, Puisque, en fait, c'est un, un socle, donc, euh, donc, en fait, oui, c'est assez conséquent. Je vous ai dit, vous pouvez le confirmer, ceux qui sont en assistant ingénieur, qu'en fait, euh, bah, finalement, euh, ce qui est une vraie chance, hein, parce que vous avez eu pas mal de, de cours, et puis euh, des TP, aussi, et donc, euh, ben, ils sont restés, euh, finalement, euh, ils sont beaucoup sur le campus. Hein, on, a, on, a, on était à peu près les seuls présents avec d'autres écoles des sciences pendant, euh, pendant ces semaines-là, où, où les autres n'avaient pas le droit de, de venir. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a Alors, allons y on redescend, si, si, si, toujours pas trouvé où c'était moi. Hein. Allez-y. Combien d'élèves retenez-vous en licence alors ça, c'est indiqué sur Parcoursup. On a, euh, euh, sauf Ferrin de ma part, 96 étudiants pour euh, assistant ingénieur, euh, 96 étudiants pour euh, la licence et 72 étudiants pour manager. En fait, si vous re regardez, tout est marqué. Euh, alors, vous allez me dire pourquoi 96 ben, Ça correspond à, à nos tailles de laboratoire où, en fait, on peut, à, par classe, les étudiants sont 24 à chaque fois. Donc, ce qui veut dire que c'est quatre classes, en fait. Quatre classes euh, qui peuvent travailler euh, ben, en parallèle, ou pas en parallèle, mais en tous les cas, voilà, le plus petit. Euh, soit il y a un certain, des enseignements où les, où les jeunes sont en promo entière, mais finalement de moins en moins, et puis beaucoup de, de, de classes pour les TD, donc où ils sont 24, mais pour les TP, TP hein, c'est ça voilà. on, a, on a beaucoup d'heures en fait en quart de groupe, et ça c'est une chance parce que du coup, euh, on a, les profs bah, sont vraiment disponibles pour nous, et, euh, et on, a, enfin, on est forcément plus efficace que quand on est dans des grosses promotions. Euh, alors, ensuite, la question, c'était, est-ce qu'on peut postuler sur deux formations comme assistant ingénieur et manager Alors, est-ce que certains d'entre vous ont postulé à, à l'époque Est-ce que certains avaient postulé sur assistant et licence ah oui. Ouais, voilà. Donc, euh, effectivement, c'est possible de postuler euh, sur euh, autant de formations que vous voulez. Après, euh, j'avais eu la question, euh, ça ne compte pas comme dans certains lieux pour un seul vœu. Voilà, c'est-à-dire que si vous postulez à deux, ça bah, compte pour deux voeux. Ou à trois pour trois vœux, quoi. Voilà, c'est tout. Mais c'est possible. Euh, après, il faut normalement, euh, j'ai envie de dire euh, que on... l'objectif là de, du, de la présentation qu'on a faite, c'est bien de vous montrer que, euh, en fait, à un moment donné, il va falloir choisir. Quoi. Voilà. Donc, euh... donc, bon. ce n'est pas impossible. Euh, je ne je, je recommande pas du tout de, poste, de postuler à trois, moi par exemple, là maintenant. Ça, c'est clair. Alors, ensuite, combien d'heures de cours par semaine nous avons-nous avons en licence classique Alors, ça, c'est parce que vous avez un peu une idée. Vraiment, en fait, des semaines, ça change. Alors, chaque semaine, on a un nouvel emploi de licence pour ça. Euh, mais on est un peu plus enfin, que... On n'est pas comme au lycée. On a oui. un peu moins de cours, mais après, je ne sais pas comment si oui, un peu, peu moins de cours. Il y a beaucoup de travail euh, aussi en autonomie, par contre. Oui, il ouais. euh, faut savoir si on les compte ou pas en les heures de cours. Mais oui, il y a pas mal d'heures d'autonomie pour faire des travaux, des projets. Après, niveau de cours, on, est... on doit être à 4 heures de cours par jour, moyennement, on va dire. Oui, c'est ça, je pense. Hein. Entre... là, il y a des semaines où, quand vous avez des TP, c'est peut-être oui. un peu plus chargé. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est de l'ordre entre 20 et 25 heures. Après, si ça dépend si on rajoute... Euh les heures d'examen, enfin voilà, ben, des tas de choses. Et ensuite, effectivement, il y a, il y a euh, de nombreux projets qui sont demandés. Mm -hmm. hein, de Le euh, surtout en, année, euh, en année, on oui. beaucoup en groupe. Voilà, dans, ça vient dès la deuxième année, puisque vous avez un travail à faire lorsque vous allez euh, sur, euh, sur, visiter des sites, là, je pense, hein, mm -hmm. si je me souviens bien. Euh, ensuite, vous avez un travail en épigénétique, enfin voilà, après on... on mm -hmm on travaille un peu différemment, en fait. Et de toute façon, vous voyez bien qu'on est de plus en plus dans cette logique où, euh, enfin, voilà, où c'est quand même, euh, le, le, entre guillemets, le descendant, et, euh, et, de, et de moins en moins, on va dire, euh, enfin, on, on sait que c est, c est pas ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux. Donc en fait, l'idée, c'est plutôt de faire... Euh, Faire, euh, bah, apporter les connaissances et, euh, et le savoir-faire de manière euh, différente. Ouais. Alors, mais par contre, effectivement, vous allez me dire, assistants, euh, eux, ils sont beaucoup là. Bah, hein, parce que, sauf faire en un ma part, on ne sait pas encore faire, mais ça viendra peut-être un jour, hein, je ne sais pas si c'est super bien ou pas, de euh, faire les TP, apprendre les TP euh, par euh, simulateur. Hein, vous voyez comme les simulateurs de vol. Pour le moment, non. Hein, en fait, on ne sait pas faire. Donc les jeunes viennent vraiment au laboratoire pour apprendre, pour répéter, pour acquérir toutes les qualités liées à, à, à ce métier. Alors, combien d'heures de cours Donc ça, c'est bon. Est-il quand même possible de poursuivre des études <rire> tout, tout de suite, toujours ma question. Et, donc, est-il est possible de poursuivre des études après la formation bachelor, si on souhaite finalement poursuivre Oui, c'est... On ne peut pas vous dire non. Enfin, voilà, pas, euh, euh, ben déjà parce que j'ai envie de dire que, en enfin, voilà, trois ans, on change. Hein, parce que euh, on, Quand on était sincère et qu'on venait en début, de, de après Parcoursup, et eh bien voilà. Et puis après, les trois années eh bien, font que, que vous évoluez. Donc... En fait, nous, ce qu'on va émettre, par contre, la commission, c'est un avis. Bon, et, voilà, la commission, par exemple, s'est réunie la semaine dernière et la commission a donné, euh, a donné son avis, notre avis de, de, de pédagogue, d'enseignant. De, de, nous, on vous a vu, entre guillemets, euh, l'équipe pédagogique euh, grandir, évoluer pendant trois ans, donc euh, bah, on donne aussi notre avis. Après... Euh, en fait, euh, vous êtes des adultes responsables et donc c'est à vous de choisir euh, la suite. Voilà comment ça se passe. Alors, euh, alors, là, je ne comprends pas. Euh, donc, bah, si, Je pense que c'est fini. Là, les questions, c'est ça ou pas J'avais test d'Axel, mais ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, euh... hein Très bien, de toute façon il est 15h59. Donc nous, on vous remercie de nous avoir écoutés. Nous espérons avoir répondu à certaines de vos interrogations. Euh, voilà, moi je, je vous souhaite à tous un bon week-end et surtout plus, si je vois un petit peu plus loin, de, de vraiment réussir la fin de votre année dans l'enseignement du lycée et puis de trouver surtout la, la voie qui vous convient. En fait, ça, c'est fond, fondamental et il ne faut, faut pas hésiter à aller discuter, questionner. Euh, voilà, ça, c'est une, une phase qui est extrêmement importante. Voilà, bonne fin d'après-midi à vous tous et je remercie les étudiants d'être venus ce samedi après-midi pour répondre. À, questions. Merci, au revoir. Voilà.